Exercice 1. On se donne la fonction f de x égale 1 sur x définie sur r étoile, donc r sauf 0, car la division par 0 n'a pas de sens, et on demande f' de 5, autrement dit le nombre dérivé de f en 5. Pour cela, on calcule d'abord le taux de variation en 5, c'est-à-dire f de 5 plus h, moins f de 5 sur h, égal on remplace 1 sur 5 plus h, moins 1 sur 5 sur h, égal même dénominateur, première fraction, on multiplie par 5, Deuxième par 5 plus h. 5 sur 5 facteurs de 5 plus h. Moins. 5 facteurs de 5 plus h. 5 plus h. Je répète. Numérateur et dénominateur ici multiplié par 5. Numérateur et dénominateur ici multiplié par 5 plus h. Comme ça, on a le même dénominateur. Égal. Même dominateur, on soustrait le numérateur. 5 moins 5 moins h moins 5 moins h sur 5 facteurs de 5 plus h divisé par h, autrement dit multiplié par l'inverse. Par 1 plus h. Ça simplifie. Moins h sur h, ça fait moins 1. Moins 1 sur 5 facteurs de 5 plus h. Et maintenant, on va faire tendre h vers 0. Et quand on fait tendre h vers 0, ici il reste 5, 5 plus 0, 5, 5 fois 5, 25, moins 1 sur 25. On constate donc que la limite du taux de variation quand h tend vers 0, c'est un nombre réel, fixe. Et bien ce nombre, il a le droit de s'appeler le nombre dérivé de f en 5. Exercice 2. On se donne f de x égale 1 sixième de x puissance 6, moins 5x puissance 4, plus 3x, moins pi au cube. Ce nombre m'a été inspiré par un élève. On veut la dérivée de f. f prime de x égale, on applique les formules du cours, f c'est une somme de fonctions, et on dérive chaque fonction séparément. Et quand je dérive cette fonction, je garde 1 sur 6 qui est multiplié par, je dérive x puissance 6, selon la formule du cours, ça c'est 6, x puissance 5. Après, moins 5 fois 4x au cube, plus 3 fois 1, moins la dérivée d'une constante, malgré les apparences, ça c'est un nombre constant, égale 0. Donc, plus simplement, ici on simplifie, x puissance 5, moins 20x au cube, plus 3. Ça c'était le a. Pour le b, f de x égale 3x au carré, moins 5, sur x plus x carré, plus 1. On veut dériver, je rappelle que u sur v, dérivé, c'est u prime v moins u v sur v carré, u étant cette fonction, u prime, donc ça fait 6x, et v étant celle-là, v prime égale 2x. Alors f prime de x égale, en utilisant cette formule, u prime, c'est-à-dire 6x, fois v, c'est-à-dire x carré plus 1, moins u, c'est-à-dire celle-là, 3x carré moins 5. Mettez ça entre parenthèses, il y a au moins devant, danger. Fois, fois, fois, v prime. v prime fois 2x sur v carré, c'est-à-dire x carré plus 1 au carré. Simplification numérateur, on développe 6x au cube plus 6x moins 3x carré fois 2x, ça fait moins 6x au cube. Moins fois moins, ça fait plus 5 fois 2x, plus 10x sur x carré plus 1 au carré. Égal 16x, les termes opposés se sont réduits, 16x sur x carré plus 1 au carré. Et la dernière fonction dérivée, si f de x égale racine de x, facteur de x carré, plus 4x. Alors, f de x égale. On constate que f est de la forme u fois v. u fois v, u étant cette fonction, et v celle-ci. Dérivée uv, ça fait u'v prime plus u v plus UV'. Exactement ce qu'on va appliquer ici. La dérivée de u, c'est-à-dire 2 racines de x, c'est 1 sur 2 racines de x, multipliée par v, x carré plus 4x, plus U, copio fois, dérivé de ça, 2x plus 4. L'étape analytique est finie. L'étape algébrique continue. Ça devient x carré plus 4x sur 2 racines' de x, plus racine de x, facteur de 2x plus 4, sur 1. Comme ça, on a deux fractions. Bien sûr que la deuxième peut se multiplier par 2 racines de x en haut et en bas pour avoir le même dénominateur, ce qui fait 2 racines de x, je copie x carré plus 4x, plus, là, je multiplie, 2 racines de x fois racine de x, ça fait 2x, car racine de x au carré égale x, donc ça, ça fait 2x, 2x, facteur de 2x plus 4. Et dernier coup, 2 racines de x. Ici, je développe 2x fois 2x, 4x carré, plus x carré, 5x carré. Plus 4x plus 8x, 12x. X. Voilà la forme la plus honorable de la dérivée de la fonction f. Exercice numéro 3. On se donne la fonction f de x égale x plus 2 sur x moins 1, définie sur r moins la valeur interdite 1, qui annule le dénominateur, et on se demande déterminer en quel point la courbe représentative de la fonction f admet une tangente de coefficient directeur moins 3. Autrement dit, f' d'un certain x, qu'on ne connaît pas, devrait être égal à moins 3. Parce que selon le cours, le nombre dérivé de f en ce point-là doit être égal à moins 3. Comment s'en sortir Évidemment, on va dériver d'abord la fonction f et puis résoudre l'équation f' de x égale moins 3. Pour cela, on y va. f' de x égale u sur v dérivé égale u v moins u v' sur v carré. Dérivé de ça, 1 fois x moins 1, moins, on copie, x plus 2, et on dérive ça, 1 sur x moins 1 au carré. Égal, x moins 1, moins x moins 2, sur x moins 1 au carré. Finalement, moins 3 sur x moins 1 au carré. On revient à l'équation qu'on a à résoudre. Moins 3 sur x moins 1 au carré, égale moins 3, équivaut x moins 1 au carré, égale 1. Regardez bien, ça multiplié par ça, égale moins 3. Du coup, ça doit être 1. On a deux possibilités, x moins 1 égale 1, ou x moins 1 égale moins 1. Parce que 1 au carré, ça fait 1, et moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc, x égale 2 ou x égale 0. Les points d'abscisse 0 et 2 sont les points de la courbe présentative de la fonction f. Et en ces points, cette courbe admet une tangente de coefficient directeur moins 3. Dernier exercice. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale. 5x sur x carré plus 2. Évidemment que c'est défini sur R vu que le dénominateur est toujours positif pour toute valeur de x. Premièrement, calculez la fonction dérivée. Alors f de x égale 5x dérivé 5 fois x carré plus 2 moins 5x fois dérivé du dénominateur 2x sur x carré plus 2 au carré égale 5x carré plus 10 moins 10x carré sur x carré plus 2 au carré égale 10 moins 5x carré sur x carré plus 2 au carré. Factorisons un peu. 5 facteur de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré. Premier point. Deuxième point, petit b, résoudre l'équation f de x égale 0. Autrement dit, résoudre 5 facteur de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré égale 0. Dénominateur n'est pas nul. Numérateur 5 n'est pas nul, donc l'autre facteur équivaut 2 moins x carré égale 0. Et la racine de cette équation, x égale la racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Petit c, on déduit le tableau de variation de f. Le tableau de variation x moins l'infini plus l'infini et les valeurs remarquables de tout à l'heure, les racines de la dérivée, moins racine de 2 et racine de 2. f de x est nul ici, entre les racines positives et à l'extérieur négatif. Alors f de x, f, la fonction f est strictement décroissante, après croissante et après décroissante. Ici c'est un minimum, si on remplace x par moins racine de 2 à la calculette, on trouve moins 1,77 et le maximum 1,77. Un maximum local et un minimum local. La dernière question. Calculer et tracer la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 1. Le cours nous dit que cette équation s'écrit y égale f' de 1 facteur de x moins 1, plus f de 1. Il reste à calculer f de 1 et f prime de 1. On trouve f prime de x, et on remplace ici x par 1, ce qui nous donne f prime de 1 égale 5 fois 2 moins 1 au carré, sur 1 au carré plus 2, ça fait 3 au carré 9, égale 5 sur 9. F' de 1. Et F de 1 égale 5 sur 3. Du coup, l'équation demandée y égale 5 sur 9 facteur de x moins 1 plus 5 tiers. Si on veut la développer un tout petit peu plus joliment, y égale 5 sur 9x moins 5 sur 9 plus 5 sur 3. Multiplé par 3. Finalement, y égale 5 sur 9, x, 15 moins 5, ça fait 10, plus 10 sur 9. La courbe représentative de la fonction f est obtenue aussi facilement par la calculette, et on peut vérifier comme la fonction est décroissante, et puis est croissante. Donc si l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, elle est décroissante, après les croissants jusqu'à la racine de 2, et puis les décroissante. Et voilà la tangente au point d'abscisse 1. Regraphe, la fonction, et puis la tangente. Et une dernière fois, la fonction, et puis la tangente.